Ok, bien. Bah écoutez, aujourd'hui c'est un grand jour. Hein, parce que euh, on va lancer un, un nouveau site avec Irévolution. E Alors j'ai partagé d'ailleurs le, le, le Twitter handle, hein, e rev 10 x On verra pourquoi et ça on va expliquer pour, par la suite pourquoi 10x. Euh, et le site, c'est simple c'est le, le Musée des horreurs de la transformation digitale. Alors, ça, ça envoie du lourd, en fait. <rire> ça faisait un moment qu'on avait envie de faire ça, hein. ça. Ça nous démangeait un peu. Euh, on entend tellement de choses qui sont dites sur l'innovation. C'est tellement le sujet qui est le plus rebattu du monde. Et finalement, quand on y pense, c'est le sujet peut-être le moins connu du monde. Parce que tout le monde dit des choses, mais finalement, il y en a peu qui font. Et donc, du coup, on a travaillé avec e qui est notre client, euh, qui, eux, justement, font ça tous les jours. Euh, ils mettent en place des projets euh, pour euh, le business de leurs clients. Donc, pas des projets blabla, mais des projets euh, réels. Et alors, donc, le premier sujet sur lequel euh, on s'est euh, euh, penché, eh bien, euh, c'est euh, les grands groupes, les relations entre les grands groupes et les startups. Alors, pour ça, j'ai fait un lien euh, entre... Euh, euh, c'est un petit peu un cadavre exquis, hein, entre le musée des horreurs, euh, entre euh, ce qu'on a écrit par-ci par-là sur la transformation digitale dans le temps, parce qu'on reste cohérent quand même sur ce sujet, et euh, également un, une réunion récente que, euh, euh, à laquelle j'ai assisté chez les Cousins avec euh, Rodolphe Roux. Alors euh, Rodolphe, je ne sais pas si vous le connaissez, euh, c'est en fait un ancien de full Six. Alors, en fait, c'était... D'ailleurs, on travaillait ensemble quand j'étais chez Orange Business Service. Donc, on se connaît depuis un, un bon bout de temps. Et puis après, il est parti comme CDO euh, dans, dans plein de boîtes euh, que je ne vais pas citer <rire> parce qu'il a fait quelques, quelques commentaires dans les cousins qui étaient assez, euh, assez lourds. Euh, mais bon, il a eu... Euh, donc, il a fait cette présentation. J'ai mise dans l'article. Alors, si vous, si vous voulez voir l'article, c'est vizemktg.info. Euh, slash musée 1 hein, sans, sans les accents, m u s, -S e e point vise mktg.info slash musée 1. Et donc, euh, en fait, il, en, il envoie du lourd là-dedans. Hein, il, il, il explique en gros qu'il euh, y a des essais, il y a des tentatives, mais que hein, en gros, euh, c'est un peu, ça me rappelle un article qui avait été écrit dans les Échos il y a quelques temps quand j'avais été interviewé en 2014 ça date déjà. C'est qui disait les CDO c'est pour la com. Enfin, ça ne veut pas dire que les CDO en soi sont pas bons. Hein, ça veut dire que souvent euh, on les nomme pour la com. Et c'est et, et du coup euh, ben, derrière il se passe pas grand chose de concret. C'est un peu dommage parce que ces gens-là ils ont envie de faire plein de choses aussi, mais ça se passe pas. Alors nous on croit, euh, on reste optimiste et on croit qu'on peut changer les choses et d'ailleurs. On change les choses et, et c'est pour ça que euh, on, on fait équipe avec euh, Irévolution hein, sur euh, sur ce sujet euh, sur le, le musée de la transformation digitale. Alors qu'est-ce qu'on va trouver dans le, le musée de la transformation digitale euh, Bah c'est simple. bon Déjà, je, je vais vous montrer un peu. Il a. J'espère qu'on va bien le voir. Voilà, on a, lui a donné un petit côté sympathique euh, avec. Euh... Euh, comment dire, un petit un look cartoon qui fait que c'est pas, pas trop effrayant. <rire> Parce que c'était pas l'objectif, non, c'était de faire, de faire rire aussi un petit peu. Euh, et puis donc, on l'a découpé en trois morceaux. Alors, le premier qu'on a appelé la maison hantée du digital, on va, entre parenthèses, apprenons de nos erreurs. Donc, c est, c est, on pourrait dire, c'est les mauvaises pratiques et comment apprendre de nos mauvaises pratiques pour pouvoir mieux réussir demain. Alors, la deuxième euh, la deuxième euh, catégorie, deuxième, deuxième menu, euh, deuxième section, si on veut dire, c'est, euh, ils ont frôlé la mort, mais ils ont survécu. Euh, C'est-à-dire, là, au contraire, c'est euh, les, euh, les bonnes pratiques euh, des gens qui sont sur le terrain. Et donc, justement, on va aller beaucoup chercher dans les pratiques de e-révolution, parce qu'ils ont fait euh, beaucoup sur le terrain, ce genre de, de missions, euh, puis, puis c'est des, des grosses missions, quoi, pas des missions qui sont... Euh, des, des petites missions de distribution d'iPad, c'est vraiment des, des choses qui sont intéressantes autour du business, ou d'ailleurs, quelque part, hein, c'est ce que un peu ce que je disais dans le, le, le bouquin qu'on avait écrit en 2014-15, qui était le, la face cachée de, de la transformation digitale, hein, c'est pas tellement un projet digital en fait, on, on s'en fout un peu du digital, c'est c'est un moyen. Hein, C'est vraiment des projets de business, des projets de déploiement, des projets de conduite du changement. C'est même plus que de la conduite du changement, hein, mais je simplifie. On, on y reviendra d'ailleurs parce qu'on va expliquer la différence entre une transformation et une conduite du changement. Parce que finalement, on utilise ces mots-là, mais on ne sait pas bien ce qu'ils veulent dire. Enfin... Moi, je sais pas, bien, relativement bien ce qu'il veut dire, parce que j'ai déjà étudié le sujet. Mais, mais, mais finalement, euh, bon, on utilise ces mots. Hein, euh, en plus, en anglais, c'est plus simple. Euh, Digital transformation, ça fait encore beaucoup plus cool. Euh, mais en fait, quand on utilise ces buzzwords, en fait, on ne sait pas très, très bien ce qu'on veut dire. Et du coup, ça permet de raconter un peu n'importe quoi pour pouvoir euh, occuper le terrain. Donc euh, voilà, toujours un peu la même chose sur ces articles. Il y, y a plusieurs types. Il hein. y, y a des articles de, de fond qui sont des articles de recherche, euh, un peu à notre manière, hein. on va aller chercher des infos, on va aller chercher des chiffres, on va les euh, documenter à fond pour euh, éviter de, de faire des, des articles du style euh, de plus en plus, les gens utilisent de plus en plus leur mobile, enfin, éviter ce genre de truc à tout, à tout prix, et, et avoir quelque chose de, de plus profond, euh, de, plus, de plus fouillé, de plus documenté, de plus chiffré, de plus étayé. Et puis... Euh, Également, c'est appuyé de témoignages donc des experts de e-révolution. Pour l'instant, on a surtout Grégory et, et Kevin qui sont exprimés, mais il y en a d'autres qu'on va, qu va inclure au fur et à mesure de, de notre travail qui va durer toute l'année. Alors, aujourd'hui, c'est le kick-off. On lance le, on lance le, le sujet, le, le, le musée de, des horreurs de la transformation Digital. Alors on le lance en français, mais ça va être un site qui est anglais et français. L'anglais est déjà prêt, mais voilà, on ne va pas tout faire en même temps, on va pas, pas lancer tout en même temps, il faut se donner un petit peu de temps. Donc euh, on va lancer le, la partie française aujourd'hui, puis ce n'est pas encore parfait, hein. vous verrez, il euh, y a plein de choses à dire. Euh, on va changer, vous allez le voir changer au fur et à mesure, c'est mode test, test and learn. On, après tout, on ne peut pas dire qu'on va faire du test and learn on est en... en en transformation digitale et puis faire un blog et attendre six mois pour qu'il soit prêt donc on y va on a lancé le truc on a suffisamment de contenu on en a cinq pour l'instant mais on en a plein plein plein plein qui vont arriver ensuite des contenus d'experts des contenus de comment dire des, des contenus d'influenceurs puis des contenus euh, comme j'ai dit de d'experts de, terrain euh, comme Kevin euh, ou Grégory qui sont vraiment remarquables on apprend euh, beaucoup de choses ça fait 35 ans que je, fais, que je fais ce métier, ça fait 35 ans que je fais bouger, bouger des grandes organisations. Je euh, pense que j'en connais un petit, un petit rayon sans vouloir me vanter, mais là je dois avouer Grégory ou Kevin, ils m'en apprennent tous les jours et c'est vraiment top de travailler avec eux, c'est vraiment des pros. Et puis on verra aussi euh, l'intervention de Yaya Elmir, je, je, la garde pour, euh, je la garde pour un peu plus tard, parce que vous allez voir les, les articles, je vais les, je vais les ressortir au fur et à mesure. Et notamment, il, a, il y a une sorte de keynote qu'on a faite avec Yaya, qui est le, le patron de, de e euh, qui est vraiment top parce qu'elle elle, elle cadre le sujet. Mais je vais d'abord donner quelques petites touches. Et la première petite touche, c'est celle qu'on va faire avec Cyril Bladier. Hein, euh, J'ai mis son, son, son Twitter handle dans le, euh, dans le podcast. Donc euh, j'espère qu'on le voit euh, parce que euh, c'est vraiment, je voudrais le remercier. Cyril, c'est un, un bon copain. Et ensuite, c'est aussi quelqu'un que j'apprécie beaucoup, aussi bien sur le fond que sur la forme, parce que c'est quelqu'un de très gentil. Et, et ça, j'aime bien travailler avec des gens comme ça. En plus, c'est quelqu'un de très compétent. Et, et aussi, ce que j'aime bien avec Cyril, c'est qu'il ne mâche pas ses mots. Et, que, et je pense que dans ce domaine de la transformation digitale, comme dans, dans le domaine de l'innovation en général, on a vraiment besoin de dire les choses telles qu'elles sont, non pas... Euh, Bon, euh, après, il faut rester poli et rester positif. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Hein, vous voyez, le, on, on a un petit côté un peu poil à gratter qui est volontaire. Mais ce qui est volontaire aussi, c'est de toujours donner derrière des perspectives, d'améliorer de, les choses, de faire les choses correctement plutôt que de, de toujours dire, enfin, que dire que des choses négatives. Alors, par contre, effectivement, c'est un truc que j'ai remarqué, c'est qu'on apprend beaucoup plus de ses erreurs qu'on apprend de ses réussites. Donc, on voit souvent, même ici à l'agence, à chaque fois qu'on réussit une affaire, on n'a rien appris, en fait. Parce qu'en général, si on a réussi une affaire, bah, ça veut dire qu'on a fait quelque chose comme on avait l'habitude de le faire avant. Et ça, c'est un principe de l'innovation, c'est pour bien apprendre, il faut se planter en fait. Ça, je sais que c'est devenu un poncif aujourd'hui, mais, mais en fait c'est tout à fait compréhensible parce que quand on se plante, on se prend une claque, et puis forcément on n'est pas très très content, mais c'est à ce moment-là qu'on se dit « oula, là, là j'ai fait quelque chose de pas bon. » Et comme j'ai fait quelque chose de pas bon, si je ne suis pas trop bête, eh bien il faut que j'arrête de le refaire. Voilà. Et donc toujours, on va toujours essayer de se positionner dans, un, dans une logique d'apprentissage. Alors, ce premier article avec Cyril, euh, il porte sur les grands groupes, euh, les grands groupes et les startups, et comment euh, les, les, grands, les grands groupes, justement, se comportent par rapport aux startups, et, et, et, et ce qui en dit euh, beau, très long d'ailleurs sur euh, euh, leur capacité à innover, leur capacité à, à innover dans le, dans le digital en particulier, mais, bah, mais pas que. Là, hein, quand dit, je l'ai expliqué, hein, ce, cette transformation digitale, c'est une transformation d'abord de business. Avant d'être une transformation digitale, euh, si je me réfère à mon livre blanc sur la, la, la face cachée de la transformation digitale, hein, c'était le, le principe, c'était dire euh, la transformation digitale, ça n'existe pas. Hein, ce qui existe, c'est la transformation avec ou par le digital, où, où le digital est un outil. Alors, on a beau dire toujours ça, euh, c'est peut-être la chose la plus difficile à comprendre, que pour bien maîtriser... Euh, euh, un métier, il faut connaître bien les outils et que pour bien utiliser les outils, il faut savoir prendre du recul par rapport à ces outils. Et c'est quelque chose qui est très, très difficile à comprendre pour les béotiens qui ont toujours tendance à se... Justement, comme ils ont du mal à utiliser l'outil, à se préoccuper de l'outil lui-même pour essayer de comprendre comment l'utiliser et que finalement, comme ils sont obnubilés par l'outil, ils ne comprennent plus à quoi il sert et ils ont du mal à aller plus loin. Donc, euh, voilà, donc tout, tout au long de ce travail sur... Euh, le musée des, des horreurs de la transformation digitale, eh bien on va voir une, comment dire, une, euh, un travail continu sur, euh, sur ces items de, de, de la transformation, sur les bonnes pratiques. Et puis le troisième point, que je n'ai pas encore cité, euh, ce qu'on pourrait appeler les facteurs clés de succès, hein, euh, alors le, sur, le, sur le musée, ça s'appelle Rester parmi les vivants et faites x10 avec la transformation digitale parce que. On verra justement c'est bien cela, euh, qui, de, de cela qu'il s'agit. Alors on verra aussi le, euh, le, le, dans l'article qui s'appelle « Travailler avec les aigles, innover avec les aigles ». On verra aussi que les, les innovateurs sont des, des profils aussi un peu particuliers, ce qui, ce qui explique d'ailleurs pourquoi euh, on a du mal à faire du neuf avec du vieux, comme le dirait notre ami Grégory dans ces euh, euh, aspects de transformation digitale. Alors je pense que là, on a vraiment... Euh, euh, de quoi, euh, quoi s'occuper pendant un moment avec ces, avec ces sujets-là. Vous allez euh, voir nous, nous voir arriver euh, régulièrement, on va vous donner des conseils euh, réguliers. Et puis euh, n'hésitez pas euh, à interagir, à participer, euh, à commenter, euh, et puis on aura plaisir. Ça a déjà commencé, alors je même pas commencé à arriver. Hier, il y a quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn de Lille. Et je ne sais pas comment, elle est allée voir un article et elle l'avait vu, euh, je ne sais pas où d'ailleurs, Il y a un moment peut-être, j'ai dû publier par erreur sur, sur Twitter parce que j ai, j ai dû, j j euh, je me suis trompé en publiant. Et du coup, l'article sur les aigles était déjà paru. Voilà, donc euh, bienvenue dans le musée et puis euh, surtout ne restez pas au musée, et sortez du musée. Et, et bonne chance pour votre transformation digitale ou avec le